Bonjour mes amis, comment allez-vous Aujourd'hui, je vous présente 4 cartes. Et avec ces 4 cartes, je vais faire un test d'observation. Mm -hmm. Paraît-il que les femmes sont plus observatrices que les hommes C'est vrai. Eh bien, on va voir ça. 4 cartes. Oui. Alors, j'ai pris des cartes très simples à suivre. Ce sont des 5. D'accord 5 de trèfle, 5 de cœur, 5 de pique et 5 de carreau. Mmh. D'accord Alors, je retourne tout ça face en bas, je mélange un petit peu, comme ceci. Et au hasard, je vais prendre une carte que je vais laisser dans l'étui. Pas d'arnaque. D'ailleurs, je te le laisse là, bien à vue. Comme ça, pas d'ambiguïté. D'après toi, quelle est la carte que j'ai retirée Quel est le 5 que j'ai retiré 5 de cœur. C'est ton, ton intuition. Ah, mais quand... D'accord, tu prends les tuits, tu, tu ouvres, oui. tu retires la carte, montre la carte au spectateur. 5 de carreau. 5 de carreau. Eh non, c'était pas le 5 de cœur. Ah bah comment ça se fait Bah c'était juste de l'intuition, mais tu.. <rire> Comme quoi que les fans n'ont pas toujours l'intuition.. <rire> euh... bah moi je pensais que c'était très... le 5 de cœur. Hein. Non. T'aurais pu d'avoir c'était une chance sur 4, t'aurais pu. Oh, oui bien sûr. Alors, figure-toi. Si tu aurais choisi le 5 de carreau, ça aurait été super intéressant. Tu sais pourquoi Non. Parce que ça aurait été la seule possibilité. Ah bon Mais oui, parce que regardez, simplement en claquant dans les doigts, il n'y a que des 5 de carreau. Ah ouais. C'est magique. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont trouvé déjà la solution. Peut-être toi aussi, tu te dis peut-être que j'ai manipulé. Ah peut-être, on ne jamais, tu es magicien. Hein mais pourtant, si je retourne toutes les cartes une à une, il n'y avait qu'une seule alternative, le 5 de carreau, parce qu'il n'y a que des 5 de carreau. Bravo. Ça t'a plu ah, Voici mes amis, je vous dis à bientôt, allez, à bientôt. au revoir.